Cette année, l'association Spectacular nous a demandé de retravailler son image et sa communication au travers du projet Fil Rouge de l'ISCPA. Spectacular, au départ, c'est une association de chorale qui a été créée en 2004 par Vincent Fuchs, qui en est aujourd'hui le directeur artistique. Il nous a vraiment expliqué tous ses projets, toutes ses ambitions. L'identité de la marque sur comment promouvoir leurs spectacles et leurs événements et surtout conquérir de nouveaux choristes. Donc, la première étape, ça a été de constituer les groupes et à l'intérieur de ces groupes, déléguer les tâches. Le but premier spectaculaire, c'était recruter des choristes. Il fallait aller de la marque jusqu'à la stratégie de communication, jusqu'à redéfinir leurs cibles. Trouver un concept créatif, un axe directeur qui va vraiment nous guider tout le long de la campagne. C'était un travail très gros qui s'est tiré sur plus de six mois. On avait vraiment développé une sacrée cohésion d'équipe, même si des fois il y avait des hauts et des bas. L'enjeu, c'était vraiment de rester motivé du début à la fin, de garder la même énergie. On a vraiment réussi à rester saoulé, cohérent, pertinent et créatif avec un minimum de budget. Ce projet, je pense qu'il nous a beaucoup apporté au niveau du travail en équipe. On a eu un avant-goût de ce qui nous attendra plus tard dans notre vie professionnelle. C'est vraiment un travail qui nous révèle.